Thank you. À fête. Alors à tout à l'heure, on se retrouve à la maison pour fêter mon anniversaire, d'accord Bien sûr, ta cousine Virginie sera là Oui, elle me l'a promis oui. coup on, on l'adore, elle, elle est, est tellement géniale, géniale. Cette idiote de Martine ne m'a même pas invitée. Bah ben, je comprends pas si tu détestes Martine, pourquoi tu veux aller à sa fête Mais parce que je suis la fille du maire et en tant que celle, je dois être invitée à toutes les fêtes, même celles auxquelles j'ai pas envie d'aller. Ah bon Laisse tomber. En tout cas, j'ai pas dit mon dernier mot. Elle va me le payer. pas ah, comment ça Porte plutôt mon cartable. Je suis fatiguée. Je suis désolée ma chérie, je dois m'occuper de Virtuose. Il a encore avalé un paquet de chewing-gum. Oh je suis dans le cabinet juste à côté et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ne t'en fais pas maman, je me débrouille. Encore bon anniversaire ma chérie. Et un robot pour Jérémy. Ça va lui plaire, c'est sûr. Non, c'est pas pour toi. Bah, Qu'est-ce que tu fais Martine Je finis d'emballer des cadeaux pour offrir à mes invités. <rire> Y'a que toi pour offrir des cadeaux aux autres pour ton anniversaire Ça y est Martine, j'ai fini de mettre la guirlande C'est parfait Alain, merci De rien, aujourd'hui on est là pour Non, pas vraiment. Je m'ennuie. Et toi, tu fais quoi Je vais à l'anniversaire de ma cousine, Martine Oh, t'en as de la chance Euh, ouais, c'est sûr. Peut-être que tu veux venir Avec plaisir. Merci, c'est trop gentil Oh, merci Rico. Je suis contente que tu aies pu venir Ouais, normalement, je vais pas aux anniversaires Mais bon, comme t'as insisté Rico est invité. J'espère qu'il va pas tout cacher Installez-vous, vous allez voir, j'ai prévu plein de jeux oh, Ça doit être Virginie, il manque plus qu'elle Oui Salut Virginie, bonjour euh, euh, Salut Emily euh, Je me suis permise de l'inviter, ça te dérange pas j'espère Non non, ça va, pas de problème Bon, comme tout le monde est là, que la fête commence On va jouer à trouve nature. On part tous en même temps et le premier qui revient avec une feuille d'arbre, une pâquerette et un champignon à gagner. Prêt Oui oh, oh là là... 3, 2, 1... Tu sais Martine, ton jeu a l'air sympa, mais on pourrait rapporter des trucs plus drôles. Mais les pâquerettes, les champignons, c'est amusant, non Franchement pas trop, non. Regarde, le premier qui rapporte une chaussette sale. C'est parti hein <rire> Ça y est, gagné Ouais, bravo Rico, t'as gagné T'es le roi des crados Il <rire> y a toujours un ballot pour tomber dans le panneau <rire> Elle est vraiment marrante, Virginie. J'ai préparé plein de chansons géniales Allez, venez danser les amis Moi, moi et toi, cette musique toi, toi, est d'un lien ah, Je suis sûre qu'en ah, ville ah, vous avez meilleur goût C'est clair <rire> Tu devrais nous montrer pas là, je pense Ça ferait toi, tellement plaisir toi, à Martine toi, que ça fait de soi réussir et <rire> et <rire> moi, <ton> <rire> bon, Le prends pas mal Martine mais on écoute cette musique quand on a 4 ans Martine a toujours eu des goûts de bébé, c'est bien connu C'est pareil, c'est de la soupe. Et hey, c'est surtout parce que tu sais pas la danser. Pas vrai, Rico -crado. Mmh. Pourquoi Virginie a changé la musique Je préférais la tienne. T'es mignon. Mais Virginie a raison, il faut que je grandisse. Surtout le jour de mon anniversaire. Mais moi, je veux pas que tu changes. Je t'aime comme tu es. Quand est-ce qu'on mange le gâteau, Martine euh, Je ne sais pas, normalement, c'est pas à moi de m'en occuper. Mais tu as raison, le gâteau risque d'être moins bon si on attend trop. Ce serait génial si tu nous apprenais la choré qui va sur ta chanson d'anniversaire un conseil remet ça à plus tard tu vas casser l'ambiance et on martine moi aussi j'aimerais bien lui faire la courée avec eux mais bien sûr va t'amuser on servira le gâteau plus tard Elle a l'air contente, on dirait juste qu'elle a pas envie de danser Elle abuse ta cousine Et, Et puis c'est ton anniversaire mais fait comme si c'était le sien Mais non, c'est seulement que tout le monde aime Virginie, elle est super non, je... Tu pourrais distribuer les cadeaux Super idée Comme vous avez tous bien assuré sur la Corée, vous avez droit à un cadeau chacun Choisir les cadeaux C'est normal, c'était des cadeaux personnalisés Elles ont tout mélangé Cette fois, elles ont dépassé les limites Tu dois reprendre le contrôle de ta fête, Martine Conseil de guerre dans ma chambre <rires> Et si on l'enfermait dans les toilettes Comme ça, on serait tranquille pour l'après-midi Ça va pas, c'est bien trop méchant Virginie ne mérite pas ça Il faut plutôt inventer un jeu ou une activité que tout le monde voudrait faire Ouais bon, une activité cool Je sais, un rugby salon, c'est comme un rugby sauf qu'on le fait dans le salon Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée Écoute je sais pas quoi mais faut que tu trouves quelque chose qui assure oh, J'ai trouvé, viens Je vous propose une activité géniale les amis Chacun dessine le cadeau dont il rêverait pour son anniversaire Tout ce que vous voulez limite Ok Martine C'est parti Ouais super jeu Moi je vais faire un, un robot astronaute Le rugby salon ça aurait quand même été plus drôle Regarde Virginie Moi j'ai dessiné Rico Crado <rire> <rire> Ce jeu est ennuyeux L'ambiance est carrément retombée Oh Créative, tu devrais remettre un peu de piment Écoutez, j'ai une idée pour rendre ce jeu plus... Drôle, parce que là on s'en s'ennuie sec Alors, chacun va dessiner le portrait d'un autre invité présent dans la pièce Wow, c'est une super idée, t'es géniale Virginie oh, C'est vrai qu'elle est géniale, j'ai aucune chance Elle a toujours de meilleures idées que moi Moi j'ai déjà dessiné Rico Crado <rire> Ça suffit maintenant Vous allez pas vous moquer de moi toute la journée Rico oh Mais, Mais oh Désolée Virginie, c'est pas toi qui... jalouse de moi parce que tes amis me trouvent plus cool que toi, c'est ça Je ne savais pas qu'il y avait un concours de la fille la plus cool En tout cas, au concours de la fille la plus envahissante, c'est toi qui gagnes Et facilement Et toi si tu crois que je n'ai pas remarqué ton petit jeu Tu fais tout pour monter ma cousine contre moi et saboter ma fête c'est pas de ma faute si tes amis préfèrent Virginie Tu passes tellement inaperçue Ma pauvre C'est vrai qu'on n'a pas été très sympa avec Martine Ouais, on n'a pas fait attention à elle alors que c'est son anive Vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que Martine est moins marrante que Virginie Il est temps que tu rentres chez toi, Emily T'as assez créé d'ennuis comme ça Tu n'es pas chez toi Tu n'as pas à dire qui reste ou qui part Je ne suis pas chez moi non plus, mais si tu tiens ta robe, tu ferais mieux de déguerpir De toute façon vous êtes tous des gros nuls. Désolée pour tout à l'heure C'était pas toi que Rico visait Et puis je ne pensais pas vraiment tout ce que je t'ai dit après J'étais énervée C'est pas à toi de t'excuser, j'ai accaparé l'attention de tes amis Mais c'était si agréable d'être entourée Je me sens si seule ici, mes copines de la ville me manquent tellement C'est moi qui suis désolée J'ai gâché ton anniversaire Tu n'as rien gâché du tout mon anniversaire n'est pas encore fini. Et mes amis sont trop contents que tu sois là. Et moi aussi d'ailleurs. <rire> surprise Joyeux anniversaire. Joyeux, Joyeux anniversaire Martine. Joyeux anniversaire. Ouais, ouais, ouais, Joyeux ouais Martin Bravo Martin ouais Bravo Martine Je suis désolée, je t'ai pas trouvé de cadeau. Je sais pas ce que vous aimez à la campagne Bah à la campagne on aime la même chose qu'en ville S'amuser Et la corée que tu faisais tout à l'heure avait l'air très amusante Alors si tu veux bien, musique Virginie ouais.